Coucou les filles, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais tenté de faire un live sur cette pose, mais la mise au point ne se faisait pas. C'est vraiment dommage parce que euh, je trouve la pose plutôt sympa. Et donc du coup, euh, voilà, je voulais vous montrer en détail comment le faire. C'est-à-dire comment passer de mon ancienne pose, qui a déjà repoussé un petit peu, euh, vers cette nouvelle pose de manière vraiment très simple et très rapide. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, donc on va travailler, euh, bien sûr, on va commencer le travail par euh, se nettoyer les mains. C'est important de toujours se désinfecter les mains et désinfecter les mains de votre cliente. Alors pour celles qui se demandent comment se passent euh, les cours, les cours, donc euh, mes, mes formations, eh bien c'est des vidéos qui sont vraiment faites comme ceci, donc de bien près, où on voit bien les détails. On voit bien euh, voilà tout ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, euh, pour celles qui se disent « Mais Nathalie, j'ai peur de ne pas y arriver à distance. Eh » et bien, si vous verrez vraiment de très près, encore plus près, que ce que vous auriez vu avec une formatrice et en plus de ça l'avantage c'est que vous avez un accès illimité aux formations donc dès que vous avez un doute vous y retournez donc voilà dans cette vidéo comme je vous l'ai annoncé on va faire donc un petit remplissage avec ce petit effet qui est ultra tendance en ce moment et donc j'ai fait mon petit mélange de paillettes maison euh, voilà avec euh, simplement des petites paillettes violettes donc le fond paraît violet mais en fait c'est uniquement les paillettes euh, qui donnent cet effet là puisqu'en fait j'ai uniquement mis du gel, de l'acrygel et quelques paillettes alors je pense pas que ça va suffire pour toute ma main et la seconde donc on va refaire le petit mélange ensemble donc pour cela je vais prendre mon acrygel clear je vais en sélectionner un petit peu avec donc ma spatule alors j'avais utilisé de la crigel euh, tout simplement parce que dans la nouvelle formation que je vais sortir prochainement j'avais fait en fait sur cet ongle c'est pour ça qu'il est il est plus court parce qu'en fait j'avais fait une, une reverse donc avec le, le rosé pardon pour la mise au point, une reverse avec le rosé. Et en fait, sur l'avant, j'avais fait une french justement avec euh, ces paillettes. Et donc du coup, euh, je l'avais faite vraiment en pose ultra rapide. Euh, et donc du coup... Euh... Mais j'avais pris de l'acrygel pour ça. Et, euh, et donc du coup, voilà, je, je refais le mélange tel que je l'avais fait à la base. Mais vous pouvez très très bien euh, le faire uniquement avec du gel transparent. Ça fonctionne aussi. Je vous explique juste un petit peu, euh, voilà, mon, le processus, hein, comment je, je l'avais fabriqué. Je refais dans les mêmes conditions. Donc je mets un peu de gel transparent. Et je vais reprendre quelques paillettes. Je bouge juste mon trépied, voilà, parce que je ne peux pas ouvrir mon tiroir du coup. Voilà, alors j'ai ces petites paillettes, donc violette et verte. J'ai également utilisé celle-ci, donc euh, de taille moyenne, donc c'est des multicolores. Et également des plus grandes. Si je les retrouve. Ouais, elles étaient tombées au fond de mon tiroir. Voilà, donc là, elles sont un peu plus grandes. Elles ont ce même effet un petit peu euh, violet et vert. Voilà, je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Donc, j'ai sélectionné trois tailles. Donc, des toutes fines, des moyennes et des plus grandes pour avoir vraiment un petit mélange. Euh, donc là, tout simplement, voilà, je vais je vais en sélectionner un petit peu de chaque oui, bon, ça devrait suffire alors comme dit, hein, je n'ai pas pu vous faire cette vidéo en live donc je vous la fais euh, ben voilà, comme si on était en live c'est à dire que je, je ne recoupe pas cette vidéo vous verrez vraiment tout de A à Z comme je le fais dans les formations Voilà, je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez bien. Donc maintenant on va simplement mélanger. Alors là je l'ai je l'ai fait hein, euh, sur, euh, vous voyez bien, sur le l'encapsulage, le, enfin on ne peut pas dire l'encapsulage, mais sur le. L'opercule, voilà, je trouvais plus le mot, pardon. L'opercule de, de protection d'un gel, euh, tout simplement, parce que voilà, je voulais pas euh, le laisser dessus. Parce qu'en fait, sur ma petite plaque, j'avais fait d'autres essais que j'avais euh, conservé sur ma petite plaque. Et donc du coup, voilà, je, je l'ai juste fait là-dessus. Mais en principe, j'ai une plaque en verre pour faire les mélanges. Donc voilà, là, j'ai fait mon petit mélange. Et on va le laisser de côté. Je fais tout tomber, comme à mon habitude. <rire> Donc, on va mettre ça de côté. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des ongles. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de repousser les cuticules. Alors, je vais pas le faire vraiment bien dans le détail, parce que sinon, on, ça mettra trop de temps. Je vous explique vraiment en long, en large, en travers, justement, comment bien vous occuper des cuticules euh, dans la formation. Mais là, on va vraiment le faire rapidement. Donc je vais commencer par les repousser. Avec donc mon repousse-cuticule. Attention, lorsque vous repoussez des cuticules, de ne pas y aller trop fort, mais pas non plus de les laisser coller. Il faut toujours essayer de les décoller quand même. Hein. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait, c'est de se dire voilà, euh, euh, j'ai peur de faire mal, alors euh, on n'ose pas et puis on, on fait rien du tout finalement. Il faut quand même décoller les cuticules. Les grands, euh, le grand souci en général sur les poses, ce qui fait que vos ongles se décollent, c'est qu'en fait vous ne traitez pas assez bien les cuticules. C'est pour ça que euh, qu'il faut vraiment passer du temps sur les cuticules pour pouvoir bien les libérer et euh, donc bien les repousser. Alors quand j'ai les, les libérer, hein, c'est les décoller de la plaque. Surtout pour les personnes qui ont des ongles rongés, par exemple, où euh, la surface est très petite. Et donc du coup, euh, eh bien, euh, ce, sera, euh, ce sera essentiel d'avoir de la surface d'ongles. Voilà, donc j'enlève un petit peu, je gratte un petit peu légèrement pour enlever euh, donc mon surplus de petites peau Donc si euh, vous êtes intéressé par une formation, j'ai un atelier en ce moment que j'ai euh, sur, euh, sur ma chaîne YouTube en accès libre et qui dure à peu près deux heures et vraiment qui va vous, vous apprendre tout ce dont vous avez besoin euh, pour euh, savoir si vous êtes fait pour ce métier ou pas. Donc voilà, je vous explique en long, en large, en travers plein de choses et je casse plein de peurs que vous pouvez avoir également. Donc je vais à présent utiliser un embout fin. Bah vous retrouvez ces embouts de même que ceci également sur la boutique. Donc ça vous permet en fait avec ces deux coffrets d'avoir vraiment tout le nécessaire pour vous occuper et des cuticules et de l'ongle en général. Voilà, On referme et on va allumer la ponceuse. On va venir passer dans les cuticules, très doucement, sur le contour, afin de les nettoyer encore mieux. Mais attention, pareil, je vous explique dans la formation comment ne pas faire de trous dans l'ongle, ou ne pas abîmer vos cuticules, parce que ça c'est très important. Si vous voulez que votre cliente revienne, il faut bien la traiter. J'aurai pas le temps dans cette vidéo de tout vous montrer, de tout vous expliquer. Je refais une petite mise au point, mais ce serait important de bien faire ce travail pour avoir des cuticules propres. options, soit vous pourrez faire d'abord les cuticules et vous occuper de la surface dans un deuxième temps ou faire l'inverse c'est à vous de choisir vraiment pas cette étape des cuticules. C'est vraiment important. Là je fais vraiment la version rapide mais je vous montre dans la formation comment faire justement pour, euh, pour faire vraiment des cuticules parfaites. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire ce métier, je vous offre également une formation d'initiation qui est offerte, qui se passe sur 7 jours et qui va vous permettre justement de savoir euh, si ça peut vous convenir, si vous avez euh, réellement euh, l'envie de faire ce métier, vous reconvertir. Attention à la position également de votre embout au niveau de l'ongle, ce sera important de bien le positionner. Voilà, je vais à présent changer l'embout, venir encore plus nettoyer. Donc souvent en fait vous avez peur de faire ces procédures, euh, pourquoi Parce qu'en fait vous avez des forts risques de blesser la personne. Il faut vraiment euh, procéder euh, de la bonne manière pour éviter justement d'ouvrir la peau. Je pense que ça vous l'avez vu euh, plein de fois, euh, des, des personnes qui avaient les doigts complètement ouverts après à cause d'une mauvaise procédure. Et en fait c'est comme tout, ça s'apprend. Vous savez sans doute en France, on n'a pas le droit de couper les cuticules sans le CAP. Maintenant, la législation est quand même floue euh, quant au fait de les repousser et de euh, et de faire de cette manière-là. Donc en fait, il euh, n'y a pas de texte réellement qui va dire euh, on n'a pas le droit de faire euh, de passer la ponceuse un petit peu sur la peau c'est pas, pas clair en tout cas, donc bon, tant que vous ne coupez pas les cuticules déjà et voilà on va pouvoir à présent, Alors je, je vais juste venir retravailler un peu l'autre côté en fait ça c'est aussi l'une des subtilités, c'est quand, euh, quand on veut vraiment bien faire les choses. Alors je voulais le faire rapidement, mais en fait c'est quand même toujours mieux de le faire, de le faire bien. <rire> c'est que euh, vous avez un sens en fait de, de rotation, et on va changer le sens de rotation pour faire le second côté. C'est à dire que là j'ai fait ce côté, et maintenant je vais changer le sens de rotation pour faire l'autre côté. voilà, on va passer le climat, je vais juste hop. Voilà, éloigner un tout petit peu ma caméra. Voilà, petite astuce hein, pour euh, que ce soit bien net au niveau des cuticules, on peut passer avec le pinceau un petit peu sous la cuticule ça nous permet de vérifier également si les cuticules sont bien propres, s'il y a encore des choses à rectifier. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper maintenant de la surface. Alors je vais juste reprendre un petit carré de cellulose afin d'enlever l'excès de cleaner pour pouvoir bien voir ce que je fais. Je vais à nouveau changer d'embout et je vais mettre cet embout. Donc c'est un embout euh, avec un, un grain relativement épais. J'aurais pu choisir un, un grain plus fin, euh, mais en fait j'aime beaucoup utiliser celui-ci. Je l'utilise quasiment tout le temps et donc du coup ben, je vais utiliser quand même euh, celui-ci. Mais alors pas trop fort, je vais être sur 25 000 tours je vais plutôt le mettre sur, sur 35 000 tours lorsque je voudrais faire vraiment une dépose lorsque je veux travailler juste comme ça pour, pour affiner un petit peu mon ongle je ne suis pas obligée de travailler avec un avec un voilà des, des rotations très très élevées et je passe donc sur le haut afin d'affiner vraiment bien le haut pour venir réceptionner mes paillettes. Donc j'affine un petit peu mon bord libre également. Je vais garder un léger séqueur sur l'avant, donc c'est pour ça que je reprends un petit peu l'ongle par en dessous. L'objectif c'est de faire un remplissage. Lorsqu'on fait un remplissage, on n'essaye pas forcément d'enlever toute la matière, on essaye même de conserver un bon Ah, donc je vais faire des lignes. J'essaye surtout d'enlever ma finition en fait. Alors là, j'ai pas mis la ventilation hein, pour, euh, pour éviter qu'il y ait trop de bruit sur la vidéo. Mais sinon, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre la ventilation en route. Alors il faut savoir que qu'il y a souvent un sens. Euh, dans lequel, moi, par exemple, hein, voilà, il faut savoir que chacune travaille comme elle le souhaite. Mais moi, en général, je fais d'abord les lignes sur l'ongle, comme ceci. Et ensuite, je viens travailler sur l'extérieur, ici. Je viens bien nettoyer cette partie. Je viens contre les cuticules parce qu'en fait, c'est un embout... Voilà on peut le toucher ici. Ici je ne vous conseillerais pas de mettre votre doigt, hein, mais ici en fait les grains sont tellement fins qu'on peut toucher. Et donc du coup ça me permet d'aller contre ma cuticule et de bien faire le tour. Sans avoir peur de m'abîmer la cuticule. Donc vous commencez comme vous préférez. Hein. Si vous préférez commencer par la cuticule, comme dit moi j'affine à ce niveau-là parce que je vais y mettre. Mes paillettes, bien sûr, sans abîmer l'ongle. On tient toujours la ponceuse de telle sorte qu'on ne va pas essayer de creuser ni d'être trop plat. On suit vraiment la forme naturelle. Je viens travailler le coin. Et je viens retirer la surface. Moi, depuis que, euh, depuis que je travaille avec une ponceuse, je travaille beaucoup moins avec la lime. Vraiment, euh, voilà. la lime est devenue, euh, je ne vais pas dire accessoire, mais, euh, mais presque. Parce qu'en fait, quand on maîtrise vraiment bien la lime, on peut gagner un temps fou euh, sur nos poses. Et encore, hein, là je le fais vraiment doucement pour que vous puissiez voir, mais en temps normal, j'irai beaucoup plus vite. raccourcir légèrement mes ongles également donc je peux le faire comme ceci aussi on va essayer d'avoir quelque chose de bien droit et là on voit que c'est beaucoup plus épais sur l'avant puisqu'en fait j'avais fait un curve. et donc du coup euh, là sur celui ci j'ai fait plus un bombé classique donc ce que je vais faire c'est que je vais plus limer sur l'avant pour affiner forcément. Alors pourquoi j'ai des ongles aussi courts Tout simplement parce que j'ai un, un bébé et puis je m'occupe beaucoup beaucoup d'elle. Elle a 18 mois donc... Euh, voilà, je, je la encore, donc je ne l'ai pas encore fait garder, enfin, deux fois chez ma maman, <rire> mais c'est tout. Et donc, du coup, euh, voilà, je. C'est aussi ça d'être euh, à son compte, c'est qu'on peut s'occuper de ses enfants. Tout en travaillant. C'est a du coup une qualité de vie qui est ex assez extraordinaire, puisqu'on peut vraiment décider. Euh, quand est-ce qu'on décide de faire des sorties, des voyages quand on pourra le nouveau bon. Et toutes, toutes ces choses. Alors on affine bien, on fait en sorte, en vue comme ça, voilà, d'avoir un joli C à ce niveau-là. On voit qu'il y a encore trop de matière ici, donc j'affine encore par ici. C'est important en fait que même quand vous faites un remplissage, vous ayez déjà une jolie forme, euh, parce qu'en fait ça va vous faire gagner du temps par la suite. Je repasse juste un petit peu sous les ongles pour les affiner. Je vais quand même garder un très léger, quand même, ces cœurs, mais vraiment très léger. Parce que je trouve que c'est plus joli que d'avoir des ongles vraiment tout plats. Alors naturellement, euh, mon index est très plat, <rire> euh, comparé par exemple à mon, à mon annulaire, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc on va éteindre. Alors je suis désolée, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que si je l'avais recoupée, mais comme ça, ça me permet de pouvoir euh, voilà, discuter avec vous comme si on était en live, vu que c'est un live que j'avais prévu de faire. Voilà donc j'enlève la poussière, je vais passer le cleaner à nouveau. pouvoir passer notre gel de base donc moi j'utilise la base épaisse clear alors oui voilà, la mise au point ne se faisait pas donc la base épaisse clear mais je vais l'utiliser avec un pinceau pour être bien euh, bien précise sur ce que je vais faire parce que sinon on pourrait avoir un excès de produit donc en fait je vais venir juste en prendre un peu avec mon pinceau On va venir passer sur le haut essentiellement. Pourquoi Parce qu'en fait on va surtout passer euh, voilà en priorité sur les zones où il y a directement l'ongle naturel. Alors comme vous pouvez le voir je n'utilise pas de primer de nail prep euh, parce que les produits s'y prêtent mais, euh, mais également parce que voilà j'en ai pas forcément besoin on pourrait très bien aussi euh, en utiliser. Mais euh, voilà, moi j'en utilise pas personnellement. Alors attention de ne pas toucher les cuticules avec cette procédure. C'est pour ça que j'utilise aussi un pinceau. Ce qui me permet d'être assez, euh, assez précise en fait sur ce que je fais. Des fois quand on a le, le gros pinceau du, euh, du produit, on arrive à être moins précise. Je vais en reprendre juste un petit peu, voilà, juste un peu comme ça, c'est déjà un peu beaucoup, on pourrait en mettre même un peu moins, donc le dernier. Donc s'il reste encore quelques toutes petites peaux au niveau des cuticules, c'est pas très très grave. Euh, Puisqu'en fait, on peut repasser même dans un deuxième temps au niveau des cuticules pour, euh, pour encore les, les retoucher un petit peu. C'est tout à fait possible. Voilà, donc là, je vous montre de près ce que ça donne en termes d'épaisseur. Voilà, alors c'est pas très joli, hein, mon bombé, il est il est pas trop bien placé. Mais vous allez voir qu'après, en retravaillant, ce sera tout bon. Voilà, je vais faire catalyser, alors je vous coupe quand même le temps de catalyse hein, pour vous évitez ça voilà mes ongles ont catalysé on va pouvoir passer à la suite en venant appliquer donc, nos petites paillettes sur les ongles donc je vais en appliquer sur le haut alors là ce qui est un peu complexe c'est les grosses paillettes parce qu'en fait quand vous avez comme ça des grosses paillettes dedans euh, le problème c'est que euh, ouais, ça s'applique pas forcément très très bien c'est difficile d'avoir quelque chose de réellement homogène au niveau des cuticules. Parce qu'on veut vraiment avoir des paillettes qui suivent l'arrondi de la cuticule. Voilà, vous allez peut-être devoir les bouger un petit peu. Les rapprocher. Si nécessaire. On va rester à peu près sur euh, un peu plus d'un tiers de la surface on peut légèrement euh, tirer voilà, sans qu'il y ait trop de grosses paillettes sinon ça se verrait un petit peu en dessous voilà, si on a des plus petites à la limite ce qu'on peut même faire c'est de, de remettre des petites Alors, elles sont ici on viendrait en prendre un petit peu On pourrait en remettre encore un petit peu par-dessus. Pour qu'elle soit suffisamment présente. Un petit peu sur l'avant. Voilà, Comme si on viendrait euh, finalement faire un baby boomer. On redescend un petit peu. J'ai mis beaucoup quand même des, des, des petites paillettes. On voit plus tellement les, les grosses. Et on va faire pareil sur les autres. Donc, c'est pas du tout une vidéo qui, à la euh, que je voulais faire à la base, euh, mais finalement, quand j'ai fait un test pour. Euh, pour la dernière formation que, que je vais vous sortir, et eh bien euh, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa parce que je suis pas trop pour les couleurs euh, pour les couleurs violettes, bleues, tout ça sur moi hein, personnellement sur d'autres j'adore ça mais vu que moi je mets beaucoup de couleurs euh, qui voilà qui sont pas du tout euh, dans ces tons-là, euh, je me disais toujours que ça m'allait pas. Et puis au final, euh, je me dis que là on est sur du violet mais ça reste quand même assez discret. Ça reste quand même, je veux dire, ça passe quand même plutôt bien. Et donc du coup, euh, voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas, mettons un peu de fantaisie dans notre vie. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, je fais des choses sur moi, hein, très très simples. Alors dans la vidéo, vous allez voir que je fais des choses vraiment euh, très travaillées, mais euh, dans la nouvelle formation que je vais vous proposer. Mais c'est vrai que sur moi, je fais des choses assez sobres euh, pour, euh, pour tous les jours. j'adore les choses extravagantes sur les autres. Mais sur moi-même, je préfère que ce soit plus simple, comme dit, pour ma fille essentiellement. Parce qu'avant elle, j'avais les ongles vraiment... <rire> si vous regardez des vidéos d'il y a quelques années, j'ai vraiment les ongles très très longs, très travaillés. Voilà, mais après, si vous aimez, comme moi, des choses sur vous qui sont assez, assez simples, sobres, qui passent bien au quotidien, bah voilà, ou si vous êtes débutante également. Donc on va bien remonter avec les paillettes. On essaye vraiment de remonter au maximum, pour pas avoir de bah, d'effet comme, euh, comme un effet de repousse déjà. Vous voyez ce que je veux dire Bon, bah finalement, j'en ai fait assez, je pense, pour les deux mains. Donc c'est cool faire ma seconde main après je vais pas vous montrer les deux mains puisque déjà une main hein, c'est déjà assez long comme ça Hop, on ne descend pas trop bas si je la replace vers le centre on essaie vraiment de, de placer de venir placer au maximum nos paillettes pour avoir quelque chose qui soit Joli, homogène voilà il m'en manque un tout petit peu ici dans le coin je trouve bon, on essaie quand même de ne pas passer trop de temps sur cette étape et surtout de ne pas mettre trop d'épaisseur, il faut vraiment que ce soit quand même relativement fin Voilà, on voit quand même que qu'il n'y a pas trop de matière. Peut-être un peu à celui-ci. C'était le premier que j'avais fait, j'avais rajouté plus de paillettes. J'aurais pas dû le faire d'ailleurs, je vais en enlever un petit peu. Parce que du coup, c'était suffisant. Donc N'hésitez pas à revérifier vos ongles toujours avant de les catalyser. Ça vous permet de savoir si c'est tout bon. Plutôt que de, que de voir à la fin, mince, j'ai fait une erreur. Là c'est trop tard. Donc, il vaut mieux perdre un petit peu de temps maintenant que plus tard. Regrettez. Donc on fait attention vraiment à l'excès de matière. Et quand ça nous paraît tout bon, eh bien on va catalyser. Encore une fois, je vous coupe le temps de catalyse. Alors juste ce que je vais faire, juste pour le dégrader un petit peu, je vais rajouter quelques paillettes sur l'avant. qui vont coller puisqu'on a toujours le film de dispersion de notre base. Ça me semble correct, donc on va catalyser. Alors, je suis en train de faire catalyser ma main et j'ai juste une petite astuce pour vous. Il existe des petites lampes comme ceci que vous pouvez en fait euh, venir accrocher à votre table. Et en fait, souvent, vous avez des problèmes de catalyse au niveau du pouce sur l'extérieur. Là, en fait, en venant positionner votre lampe comme ceci, en fait, vous pouvez... Je ne sais pas si vous voyez la lumière violette juste là... Vous pouvez vraiment venir catalyser votre ongle parfaitement euh, au niveau du pouce. Voilà, comme ça vous pouvez même bouger le pouce euh, comme vous le souhaitez. Et ça permet d'avoir vraiment une catalyse qui est uniforme. Et ça vous évite, vous savez, d'avoir le gros pâté qui va couler sur le côté euh, de gel. C'est pas du tout ce qu'on veut, c'est <rire> ce qui arrive souvent aux débutantes. Euh, et donc du coup, euh, on évite ça grâce à... Voilà, le fait de rajouter une petite lampe comme ça en plus. Alors par contre, elle reste allumée. Euh, c'est d'ailleurs une, une lampe qu'on va énormément utiliser dans la prochaine formation que je vais sortir. Parce qu'en fait, on travaille beaucoup en pop-it. Et du coup, bah, lorsqu'on tient le pop-it, ce qui est génial, c'est qu'on peut venir hop, directement le catalyser comme ça. Et ensuite, venir le relâcher. Donc voilà, c'était juste, hop, je l'éteins à nouveau, ma petite astuce pour vous. Donc maintenant qu'on a fait notre dégradé en paillettes, eh bien on va pouvoir utiliser le Magic Gel. Le Magic Gel, comme son nom l'indique, est assez magique et surtout il a une couleur assez magnifique, je trouve. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser ce produit. C'est-à-dire que depuis que je l'ai, je crois que j'ai fait toutes mes poses avec, quasiment. Pourquoi Parce qu'en fait, qu'est-ce qui le rend magique C'est que lorsque l'on l'applique sur l'ongle, eh bien, il est stable, comme vous pouvez le voir. Donc, il s'auto-égalise, mais finalement, très peu. Il reste quand même bien en place. Par contre, quand on va le travailler, comme vous pouvez le voir, il est fluide. Enfin, fluide, je m'entends. Hein. Il se travaille vraiment très, très bien. Et donc, du coup, c'est juste un gel assez magique parce que il va vous permettre, bon, déjà de réaliser plein de choses, hein, mais de faire euh, vos poses également euh, assez rapidement puisque vous pourriez quasiment euh, l'utiliser sur tous les doigts sans qu'il coule de trop donc voilà, ça c'est le côté un peu magique donc je vais remonter au niveau donc de mon ongle sans aller trop haut et je vais vraiment faire comme un effet de dégradé c'est à dire que je vais mettre moins de produits vers le haut et plus de produits vers le bas Alors, je vais faire exprès d'en mettre plus vers le bas. Ici, c'est pour ça que j'ai bien affiné avant aussi. Comme ça, ça va me permettre de faire aussi un effet un peu séqueur. Bien, attention juste à ne pas en mettre trop sur les côtés, mais on va en mettre quand même suffisamment au milieu. Et je vais venir le faire en deux couches. Je ne veux pas le, le faire euh, directement en une couche. Euh, je pourrais hein, le, le laisser comme ça, ce serait déjà pas mal. Mais je veux un effet encore un tout petit peu peut-être plus opaque. Je ne sais pas, peut-être je vais le laisser comme ça. Mais euh, dans ce cas-là, si je le laisse comme ça, je vais peut-être en rajouter un petit peu. Et je, vais, euh, et je vais le catalyser rapidement. Je pense que je vais le faire en une fois, mais je vais catalyser doigt par doigt. Donc ce que je vais faire... hop. Je vais en mettre un petit peu plus de gel. On viendra le relimer après. Ce ne sera pas un souci. Après, je le tire vers l'avant. C'est normal hein, d'avoir euh, autant de matière. Voilà, on viendra affiner tout ça dans un deuxième temps. Je vais comme ça, alors je vais le retourner juste pour qu'il se place bien au centre. Et je vais comme ça faire tous les doigts. Donc je ne vais pas forcément tout vous filmer, hein, parce que sinon ça va être vraiment très long comme vidéo. Mais euh, voilà, je vais simplement faire la même chose sur les autres doigts. C'est-à-dire venir appliquer mon gel et venir essayer de tirer de telle sorte, voilà, d'avoir la matière qui va se mettre sur l'avant voilà, et je vais le catalyser comme ceci et on se retrouve tout de suite voilà, donc j'ai fait toute ma main de la même manière et donc du coup maintenant je viens prendre un gel transparent pour pouvoir passer sur le haut pourquoi pour justement qu'on voit bien toujours les paillettes et être au même niveau donc, on va passer comme ça notre gel transparent Près des cuticules. Donc c'est normal hein, que ce soit très épais à ce stade. Il n'y a pas de souci. On va justement rectifier tout ça dans un deuxième temps. On va, on vient rattraper le niveau. Et pareil, on va faire la même chose sur les autres ongles. On enlève l'excès de matière sur le reste, on n'en a pas besoin. Alors souvent, je vois... Euh, le, chez les débutantes un souci récurrent c'est qu'elles veulent faire tout de suite parfait Il faut que le résultat soit parfait immédiatement Si c'est pas parfait on ne catalyse pas C'est comme ça en fait que vous perdez beaucoup de temps Il faut surtout veiller à ce que euh, vous n'ayez pas de gel dans les cuticules Ça c'est important parce que là vous allez perdre beaucoup de temps après à le corriger mais sinon si votre ongle n'est pas parfaitement fait euh, c'est pas un souci parce qu'en fait on va toujours pouvoir le relimer après et lorsque vous perdez beaucoup de temps justement sur cette étape en général vous perdez aussi beaucoup de temps en l'image euh, par peur voilà peur de euh, que ce soit pas parfait et tout ou par manque de technique donc là euh, manque de technique ben ça va être une formation et par peur il faut vraiment vraiment travailler sur cette peur pour euh, pour éviter que, que vous passiez 4 heures sur vos pauses. Voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, avant de catalyser, je vais juste vérifier si je n'ai rien dans les cuticules. Donc, je vérifie juste une seule fois. Je vais prendre mon bâtonnet. Et donc, je viens passer sur les côtés. Je vérifie. vous voyez que je perds pas de temps hein. on y va voilà là c'était un petit peu nécessaire au niveau de la cuticule mais les autres c'est bon et donc je vais catalyser donc pendant que ma main catalyse j'en profite déjà pour ranger les gels euh, que j'ai euh, que j'ai utilisé dont je n'aurai plus besoin je prends également un petit pot. Alors ceux-là, je les ai trouvés sur Amazon pour pas grand-chose. C'était une dizaine d'euros, les 10 pots, il me semble, 10 ou 15 euros, chose comme ça. Et en fait, ça me permet euh, donc de récupérer les petits mélanges que j'ai fait, Puisque voilà, mon petit mélange là, je veux le garder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc... J'aurais pu le faire d'ailleurs directement dans le pot. Je viens comme ça récupérer... Mes paillettes comme ça il n'y a pas de gaspillage et vu que j'ai une dizaine de peaux ben voilà ça me permet de faire mes petits gels moi même et ensuite de venir comme ça les conserver un petit peu le temps de faire la suite de ma pose. Ça, ça évite que ça catalyse, d'autant plus que le soleil se rapproche de plus en plus. Donc j'avais vraiment peur que, euh, que ça catalyse euh, sur la table. Donc voilà, là c'est protégé. Donc on va passer à la suite. Donc on va reprendre un carré de cellulose. Notre cleaner. On enlève le film de dispersion. Et là, vous allez me dire, Nathalie, c'est une horreur. Et oui, tout à fait, ça ne ressemble à rien. Il y a des gros pâtés et c'est normal. C'est normal parce que on va maintenant travailler la finesse à la ponceuse. Donc ma ponceuse est pleine de poussière puisque je l'ai utilisée tout à l'heure. Et c'est pas fini. Donc je l'allume. Je la mets sur environ... 30 000 tours, cette fois-ci, allez, soyons j'en fous, 30 000 tours, allez, 25 000 tours, ce sera bien, voilà. Donc, je vais repasser sur la surface, pour avoir quelque chose de bien lisse. Finalement, j'ai décidé de quand même plus partir sur un apex que euh, sur un V classique. Donc on va faire en sorte que ce soit bien lisse sur le dessus. Et je vais repasser en dessous pour affiner. Afin de redessiner un joli C curve. Une fois que mon C curve est dessiné et qu'il me convient, je vais pouvoir affiner par dessus. On en sorte d'avoir un joli sécuris sur l'avant on affine bien au niveau de la cuticule et on va faire pareil sur les autres voilà, donc après avoir passé la ponceuse, en fait ce que j'ai fait, c'est que je suis venue relimer bien mes ongles. Donc je les ai remis en forme. Je suis venue repasser un petit coup de lime sur la surface. Et je suis passée avec donc, mon bloc pour finir. Voilà, on va enlever donc le film de dispersion, euh, pas le film de dispersion, la poussière, pardon. Voilà. Et là en fait, je me suis rendu compte que euh, on voyait un peu trop les paillettes par rapport à ce que je voulais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris de la base épaisse naturelle. Voilà, je voulais pas trop tout vous filmer parce que sinon ça aurait été trop long. Et donc du coup, je suis juste venue en remettre un petit peu à ce niveau. Pour venir encore fondre un tout petit peu plus. Enfin, donc je, je vous le remonte sur mon petit doigt. Puisque le petit doigt je l'avais pas encore fait. Moi, je l'ai juste passé avec la lime. Donc du coup je vais prendre mon pinceau fin. De Nail Art. Pour pouvoir... venir tirer la matière pour ne pas avoir d'excès de matière sur l'avant et pour pouvoir bien la repositionner donc où je le souhaite c'est à dire un peu plus sur cette zone puisque je veux fondre un peu plus donc ça c'est une petite astuce si justement vous vous rendez compte à la fin que finalement ben, c'est pas assez fondu vous pouvez toujours retravailler comme ça un petit peu donc soit avec la rubber base soit avec le gel Voilà, et quand ça vous convient, eh bien, on va catalyser à nouveau. Et ensuite on passera un tout petit coup de lime, puisque normalement on ne lime pas trop la rubeur base. Et ensuite on passera la finition. Enfin, je viens juste bien la tirer sur l'avant pour avoir le moins de l'image possible à faire. En principe là on n'a quasiment plus de l'image pardon, pour la mise au point. On va catalyser comme ceci. Voilà ma rubber base à catalyser, je vais maintenant donc passer le cleaner, mon bloc, pour à nouveau égaliser. Nécessaire, on repasse un léger coup de lime on fait un limage diamant d'ailleurs si vous voulez savoir comment faire correctement un limage diamant je vous l'enseigne dans la formation euh, offerte de stylisme ongulaire donc euh, que vous recevrez dans votre boîte aux lettres euh, Pardon, dans votre boîte email, pardon, pas boîte aux lettres, <rire> je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, hein. c'est ma fille, elle devrait dormir un peu plus du coup moi aussi. Euh, et du coup voilà, vous recevez une vidéo par jour euh, dans votre boîte mail et donc comme ça vous pouvez suivre la formation, donc à distance, à votre rythme et la tester comme dit c'est une formation d'initiation on n'est pas du tout sur, euh, sur quelque chose de professionnel dans cette formation d'initiation ça ne vous suffira pas pour, euh, pour en faire votre métier mais au moins vous saurez déjà si ce métier peut vous convenir Alors, je repasse une dernière fois pour affiner à présent pouvoir donc bien enlever toute la poussière et passer notre finition et on aura déjà fini enfin déjà <rire> c'est déjà pas mal hein? on... elle a quand même duré un certain temps mais voilà on aura fini on aura fini cette pause Alors là on n'est vraiment pas sur des techniques rapides euh, mais lorsque vous aurez l'habitude de travailler les techniques rapides vous allez voir que euh, vous allez tellement adorer ça que vous aurez du mal à revenir sur des techniques plus classiques. Alors une fois que toute la poussière est retirée on va pouvoir finir par la finition. Voilà, on va venir appliquer la finition shiny. On avance tout doucement, on essaye de ne pas prendre trop de matière. Je maintiens mes doigts très légèrement vers le bas pour éviter que ça coule dans les cuticules. Si vous préférez travailler doigt par doigt, ce sera tout à fait possible également. Vérifier qu'il n'y ait pas d'excès de matière et le dernier. Voilà, et quand ça me semble bon, eh bien, on n'attend pas trop et on va catalyser. Voilà, on va finir juste avec le petit stylo pour être bien précis au niveau des cuticules. Il me reste encore un tout petit peu de poussière sur les mains. Mais voilà donc le résultat. Je peux passer légèrement en dessous aussi. Ça me permettra d'avoir un plus joli résultat. Et du coup quand vous faites des photos, pensez aussi à, faire, voilà, à bien vous occuper du dessous des ongles que voilà, si déjà, vous faites de belles photos, au moins qu'elles euh, qu soient propres. Et donc du coup, là, ça vous permet vraiment d'avoir un joli résultat. Ouais, D'ailleurs, je vous montre également dans la formation comment faire de très jolies photos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.